Hello, hello, bonjour chers followers, bienvenue dans notre rubrique les rambas de l'entrepreneur où on parle de notre émission, où on parle de tous les, les petits coups durs, les problèmes que rencontre l'entrepreneur dans sa vie, euh, de son entreprise au quotidien et à la suite de laquelle, à la suite de chaque anecdote, j'ai une leçon à tirer. Alors aujourd'hui, on va parler du jour où j'ai voulu voler, j'ai volé même mon client, j'ai voulu voler de mes clients alors, je vais vous expliquer un peu le contexte pour ne pas que vous commenciez à me juger. Vraiment, j'étais en galère. J'étais en galère. Mon entreprise, ça n'allait pas. On ne faisait que des pertes. Et j'étais coincé, c'était pour mon entreprise d'Atiquet, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps. Et ce jour-là, on a une partie de la production qui, était, qui avait été ratée, donc on a perdu la production. Et il restait, on, on a pu rattraper avec une seconde production. Mais il y avait déjà énormément de pertes. Et il y a un de mes employés qui me dit « Bon, voilà, on devait vendre ça à un client ». Pour ceux qui connaissent bien Abidjan, il y a un, un très grand vendeur de choukouya, je le salue au passage, un très grand vendeur de choukouya qui s'appelle Abou Lahadjen. Donc, qui vend des poulets, choukouya et tout ça. Et il nous commandait de la chèque en gros. Et cet employé me dit, mais patron, si, si on, veut, on, veut, on veut atténuer les pertes, est-ce qu'on ne peut pas diminuer la quantité du client eh, D'habitude, il prend des paniers de 7 kilos. Si on ne peut pas enlever 1 kilo, 1 kilo. Et quand on, on livre, il ne compte pas. Il prend et puis il donne l'argent et puis il s'en va. Et effectivement, comme c'était moi-même au début qui faisais les livraisons, en tout cas, le gars n'a jamais compté. Il n'a jamais pesé les paniers d'Atcheké. Voilà, on livrait, il compte, mais il ne pèse pas quoi. Il ne pèse pas et puis euh, il nous paye, euh, si c'est si si si 500 francs les kilos, ils nous payons 500 francs par kilo. Voilà, 30 000, 40 000, 50 000. Donc voilà un peu le contexte. J'ai dit, bon, j'étais embêté, mais j'avais tellement de pertes et je n'avais pas d'argent même pour combler ces pertes. Je dis, bon, ça peut atténuer mes pertes là. Voilà, si le gars ne compte pas, ça ne fait rien. Donc j'accepte et puis je vais livrer, je vous assure, cest ça me le Dieu il est mauvais et, et, et, Le jour a été limé, c'est ce jour-là, le gars qui ne compte jamais ses, ses, ses livraisons là, Ce jour-là, il a décidé de compter et de peser, en vrai c'est ce jour-là, il m'attendait pour, son, son, pour payer sa balance, donc j'arrive avec le cœur un peu battant de façon, tu sais quand tu n'es pas habitué d'être un voleur ou un menteur là Tu as tout le cœur qui bat au début, il dit qu'est-ce que tu sois habitué à mentir, à voler. Donc, je vais, je livre tout et tout. Et puis il dit, ah, avant, avant de payer, il dit, on va peser d'abord. Il dit, aïe, on va peser d'abord. <rire> tu sais, quand tu as déjà attrapé là, il dit, on va peser d'abord. Il dit, ok. Donc, il pèse. Il dit, ah patron, ce n'est pas 7 kilos, c'est 6 kilos. Il y avait même des paniers, même de 5 kilos et des murs. Je <rire> vous assure la honte de ma vie. Comment dire Situation si soyez. Mais qu qu'est-ce tu es obligé de faire Je es obligé de mentir. Bon, il y a une technique marketing, marketing on appelle ça euh, chose, le patron fictif. Donc j'ai menti sur un de mes employés. Il dit, ah, vraiment les petits là vont me tuer. Je leur dis toujours de bien peser avant de, de, de, de, de bien peser les marchandises, avant de livrer. Non, ça, si, si non, mais pas peser même. Vraiment, Abdul, pardon. Bon, faut payer ce que tu as pesé là. Si ça fait 25 kilos, ça fait 32 kilos, c'est quoi on a pesé là Voilà, le nombre de kilos que ça fait là, il faut payer son argent, il est parti. Voilà, désolé encore, et tout ça. Donc il m'a payé, et puis je suis rentré dans la voiture, mais j'avais honte. Comme on dit là, voleur attrapé, mais j'avais honte. Alors, quelle est la leçon que j'ai tirée de ce grand mal? D'abord, première leçon, vraiment, ne changez pas votre nature quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de parties, tout le monde va venir vous dire des choses. Non, voilà, ici, là, c'est comme ça, on fait. Euh, par exemple, des déclarations douanières, on a te dit non, faut cacher les bijoux dont on soutient. Tant, tant, tant, madame, si tu n'es pas habitué à ça, il faut le laisser dis Non, quand on va te faire fouiller corporelle, là les gars, ils ont, ont devoir t'essayer, même les douaniers, là voilà. Tu mets ça dans ton sexe. Si tu n'es pas habitué à ce genre de trucs, là, faut pas faire, faut pas faire. On dit non, ici à ce coup tu sais pas comment faire pour donner enveloppe, là tu sais que ta main va trembler, là faut laisser ceux si qui sont habitués, laisse les faire leurs bêtises. Toi, faut rester dans ta personnalité. Si toi, tu as maintenant, si par exemple, toi tu es habitué au coup mais écoute. C'est pas maintenant toi aussi, as venu te jouer les honnêtes. Chacun reste dans sa personnalité et dans ses capacités. Voilà, ça évite d'être trahi. Et puis, tu ne vas pas te retrouver dans des situations honteuses euh, que, que, que j'ai vécues, où j'ai voulu voler mon client bossisse. Voilà, donc c'était mon petit Ramba. Je vous dis à ciao ciao pour la prochaine émission. Bye bye.